What's up, gens j'espère que vous êtes tous magnifiques. Je pour une parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur l'escalade de pixel pour une deuxième vidéo en quelques temps. Aujourd'hui, les amis, nous allons explorer les cristals holo. Je vais vous montrer comment euh, aller dans les cristals holo, mais aussi comment euh, faire à chacun des cristaux ou cristal. Je ne sais pas comment on dit en anglais ou en français. En gros, lorsque vous arrivez dans les euh, magnifiques mines comme ça, comme vous avez vu j'ai pris le minecart, vous allez avoir des euh, kites à faire et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire. Avant qu'on commence par exemple, il faut parler de quelques-uns des items qui sont plutôt intéressants. Comme vous allez euh, vous déplacer dedans les, euh, les endroits comme ça, vous avez des mines qui sont préfets comme ceci, mais vous avez des structures générées sur le bord de ceux-ci ou aléatoirement placées dans la map. Avec ceux-ci se trouvent des coffres comme ça que vous pouvez ouvrir et que vous pouvez récolter, des gemstones ainsi que des euh, gem powder et des mitriles powder et ces, euh, ces, ces trucs-là vont vous servir à euh, obtenir plus de Gem Powder et compléter certains des défis. Comme vous pouvez voir en haut, vous avez un certains défis qui sont différents des, des Dwarven Mind. Comme on peut voir, les Dwarven Mind, c'est des trucs comme ça. Et quand on est dans le Cristal Holo, ça donne déjà un plus d'XP, mais pas de... de... Mithril Powder me bien de la gemstone Powder et vous allez pouvoir obtenir euh, votre cœur de la montagne beaucoup plus facilement si vous faites ces quêtes ici. Certaines des quêtes demandent à trouver des coffres, certaines vous demandent à trouver des Team members euh, member Slayer, euh, des cristals, des, auto euh, des automatons Slayer et le Boss Corleon. Je vais vous mettre à la fin un bonus de certains trucs que j'ai trouvés qui, qui se sont passés durant que je filmais cette vidéo-là, mais on va commencer avec le tout premier cristaux que j'ai trouvé dans la vidéo, qui est le cristal, euh, qui est le cristal, le cristal, je suis un peu mélangé, c'est un peu difficile à se, à se souvenir, qui est euh, le jaune, mais avant qu'on commence, je veux vous montrer quelques items, donc vous avez le Wish Compass, qui est un item qui va vous euh, être trouvé dans un coffre, et ça va vous amener à des locations que vous avez besoin d'aller visiter, donc là, ça nous dit d'aller par en haut là-bas, mais on ne peut pas y aller à cause de ça. Donc, on va aller par ici et on va y aller. Et ça devrait normalement vous amener à ce que vous avez besoin. Donc, soit le prochain euh, coffre le plus près, soit le prochain euh, truc que vous avez besoin. Moi, ça va sûrement m'amener au, au euh, Jade cristal, comme j'ai une quête du Jade cristal. Donc, ça doit m'amener par ici. Ah non, voilà, ça m'amène au King en fait. Voilà, ça m'amène au king Donc là j'ai le roi, je pourrais lui donner à aller faire le Cristaux orange Comme on sait que la queen elle est juste par là Bah ben, regardez, euh, on, va le faire, on va le faire dans la vidéo de toute façon Ensuite un autre item qui, Que vous pouvez gagner lorsque vous terminez les cristals euh, les, les, Tous les cristaux et les mettez au point Vous pouvez avoir l'œuf légendaire euh, ben, en fait, vous l'avez de toutes les raretés, donc soit commun, uncommon, rare, épique. Donc vous devez juste marcher un certain nombre de blocs. Et s'il éclot pas, ben, ça se rend jusqu'à légendaire. Et comme vous pouvez voir, moi j'en ai un légendaire ici qui va me donner un legendary armadello Vous avez aussi des euh, bombes hop qui vous donnent lorsque vous euh, faites le, les, les quêtes et tout ça. Et ça c'est plutôt intéressant parce que ça claire un gros, gros, gros territoire pour vous. Donc si vous avez besoin par exemple d'un gros territoire, là, ça risque de bugger. Ouais, ça bug à cause qu'il y a une structure proche. Mais en gros, c'est censé faire une grosse éclabousson. Un gros truc et ça l'explose vraiment un non, énormément de blocs. Attends, je vais aller par là. Je vais vous montrer en espérant que, euh, si ça fasse, que ça fonctionne. Si je fais par exemple ici, je pense que ça devrait être bon. On va voir. Boum Voilà, ça fait un truc comme ça. Et vous pouvez récupérer la hardstone et tous les trucs qui tombent. Vous avez une chance de 50% de récupérer tout ce qui est cassé. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite, il y a le métal détecteur qui, quand vous allez parler à un des... des euh, pour la quête du euh, divan mine, vous allez lui parler, il va vous le donner. Vous avez les sludge juice qui va vous être utile pour crafter certains items dans la, dans la forge. Donc c'est pour ça que moi je les garde. Sinon vous pouvez le vendre 400k l'unité pour le truc. Vous avez aussi des œufs jaunes, euh, rouges, bleus, verts et les normales que vous pouvez obtenir dans la dwarven mine. Ils vont vous être utiles pour des reforges items. Euh, vous avez aussi la clé de la jungle, vous avez la Mystery Kate, ça j'ai pas encore trouvé ça faisait quoi. Vous pouvez aussi trouver le Jade Crystal dans la Grotto Mine, j'en ai pas trouvé dans ma vidéo malheureusement vu que c'est vraiment rare. Mais la Grotto Fairy Mine, euh, c'est intéressant parce que vous avez des Butterfly que vous pouvez tuer etc. Vous avez aussi des Elix que vous pouvez drop, des Divan Fragments que je sais pas encore à quoi ça sert. Et les Yogis qui sert à améliorer l'armure euh, Flamebreaker. Breaker. Donc voilà, c'est tous les items que j'ai récupéré pour l'instant. Euh, comme on peut voir j'ai beaucoup de wishing compass Je les utilise pas tant que ça Ah oh, le dernier item aussi on a la ascension rope Qui est l'item qui vous ramène à votre spawn Donc là j'ai pas envie de retourner au spawn vu que je vais faire cette quête là juste avant Après mais euh, en gros vous avez l'ascension rope Qui vous permet de retourner au, à votre point de spawn Donc qui est plutôt intéressant Vous avez aussi une potion qui s'appelle euh, la Warp potion je crois Ça vous TP à l'endroit que vous avez choisi J'en ai malheureusement pas eu aujourd'hui Mais je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo Et vous avez bien sûr une pickaxe qui vous donne euh, la la. Power de 7 pour péter les blocs euh, Donc, vous pouvez pas casser le topaz, par exemple, et certains autres minerais. Mais, vous avez 1500 de mining speed instant avec. Donc, si vous n'avez pas encore de drill ou quoi, c'est une très bonne pique à utiliser. C'est une valeur d'un million de coins. Sur ce, je vous laisse sur les tutoriels pour euh, tous les cristaux. Je vous aime. J'espère que cette vidéo-là vous a fait plaisir. Ça m'a pris beaucoup de temps à la faire. Donc, laissez un pouce bleu, partagez la avec un de vos amis. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. A tout de suite et bon tuto. Pour le cristal jaune, donc euh, le topaz, si je me souviens bien, je suis plus 100% sûr, vous devez battre BAL, qui est juste ici, normalement, BAL, il se retrouve ici, et c'est un gros, euh, comment ça s'appelle, c'est un gros magma cube, en fait, un peu comme le magma boss, il va spawn des blaze et euh, vous devez l'éliminer, et lorsque vous l'éliminez, vous avez une chance d'obtenir le PET, euh, BAL, je crois, si je ne me trompe pas, BAL, juste ici, euh, l'OSBIN, oups, il est où ah, il est en train de respawn d'ailleurs. On peut voir, balle, ce pète là juste ici. Donc, t'es immunisé à la... au feu et tout. Bref, c'est vraiment petit axe comme pet. Et là, comme on peut voir, il est en train de respawn. Et là, il faut le tuer. Et quand on le retue, on a des chances de le drop le cristal. Donc voilà, nous, on a déjà récupéré le cristal. Donc maintenant, let's go au deuxième. Nous voilà. Nous voilà maintenant au cristal d'Amethyst, les amis. C'est très simple, ça va vous prendre une clé de la jungle qui est trouvable dans la biome de la jungle. Vous pouvez trouver un, un gardien de clé qui s'appelle Et il va vous drop, lorsque vous le tuez, euh, des clés comme ça Il va vous drop une clé comme ça Et vous en avez besoin pour rentrer dans le euh, temple de la jungle et lorsque vous rentrez dans le temple de la jungle, c'est juste ici Vous cliquez droit sur ce monsieur Il vous ouvre la porte Et c'est tout simple les amis Vous avez juste à effectuer le jump qui est ici Regardez bien ça Yopidou, yopida Et ici comme ça Et là, bon, euh, j'espère que j'ai des talents de jumper aujourd'hui les gars parce que si vous crevez, vous retournez au tout début du jump et ça peut coûter très cher en niveau des clés. Euh, je vous conseille quand même de farmer la clé vous-même si vous êtes capable. Mais si vous ne trouvez vraiment pas l'endroit où ce que le gardien il est, vous pouvez les acheter à l'HDV pour environ 100 000 coins l'unité. Euh, C'est pas très cher en vrai et ça vaut le coup parce que ben, vous en avez plusieurs. Donc si vous mourrez ou crevez plusieurs fois, vous pouvez quand même respawn et revenir euh, faire le, le truc assez euh, souvent. Donc euh, voilà, moi je suis encore même un professionnel, vous voyez, je ne meurs pas les amis. Mais ça se trouve, je dis ça et je vais mourir ici maintenant, on verra bien. Hop là, il faut reculer ici. Voilà, c'est bon. Hop là, voilà, c'est bon. On attend que celui-là il tire. Et pire, et là et pirou. Voilà, il nous reste juste cette partie ici. Hop là hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ok. On est presque à la fin, les gars. Faudrait pas se, se faire maintenant. Ce serait un peu triste. Et je crois que c'est bon. On a euh, presque terminé le parcours, les amis. Donc maintenant, c'est parti pour cet endroit ici. Et hop, Ouf, on a eu vraiment de la chance là-dessus. Dernière partie maintenant. C'est fait. C'est parti. On y est presque. On saute ici. On saute ici. On saute ici. Et voilà, les amis. On y est. Donc, il y a un truc important à faire ici, les amis. C'est qu'il faut absolument Que vous ouvrez un coffre à la fois Si vous ouvrez les deux coffres en même temps ici Vous n'allez pas avoir le loot de un coffre Donc il faut vraiment attendre que le coffre soit ouvert Pendant ce temps là vous pouvez récupérer le cristal Et voilà la métisse cristal On récupère le loot et ensuite on peut ouvrir L'autre coffre juste ici Et on va se diriger vers le, le levier derrière Pour se téléporter l'autre côté Donc voilà on va prendre les items qu'on a, on a beaucoup de Bon c'est cool, c'est cool, la métisse c'est toujours parfait Il y a le wishing compass aussi Que je vous ai expliqué au début de la vidéo à quoi ça Servait. Donc voilà, on prend le levier et c'est parti. On est sorti enfin du temple de la jungle. Maintenant, on va passer au prochain. Je crois qu'on va faire le Amber. Je suis pas sûr. Pour le Amber Crystal, les amis, vous devez tout simplement trouver le roi. Donc dans la tour du roi, comme vous voyez, je viens de trouver le roi, le king plutôt. Le king, il se retrouve ici dans ce genre de bâtiment-là. Vous avez un coffre en haut et un coffre en bas. Et qu'est-ce que vous devez faire C'est que vous devez apporter trois œufs bleus à notre ami le king. Il va vous donner une, un pouvoir. Et avec ce pouvoir, vous allez pouvoir euh, trouver, vous allez devoir plutôt trouver la reine et euh, pouvoir rentrer dans le temple de la reine. Et c'est plutôt simple, c'est plutôt self-explanatory, les gars. Vous allez avoir besoin de Goblin Egg. Est-ce que j'ai des Goblin Egg en réserve oh, Oui, j'en ai ici. Parfait. Donc, on clique droit avec nos... on lui parle. Il va nous demander les œufs, Les dieux Erdad, bon, bon blablabla. En gros, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous allez devoir trouver la, la, la, la truc. Voilà, on lui donne, et là, il va nous donner un genre de pouvoir, on va voir, on va devenir vert, voilà, voyons on a une particule verte, on ne peut pas aller dans l'eau, les gars, si on va, on touche l'eau avec ça, on, est, euh, on perd l'effet, et maintenant, il faut juste trouver le temple de la... Euh, le temple de la reine... Avec le, la queen gobelin et on va être bon, on va pouvoir récupérer notre lot et euh, le cristal amber qui va être au milieu. Donc je vous reprends, lorsque j'ai trouvé le euh, cœur ou le du moins le temple, il faut juste que je me promène, j'ai trouvé le king, mais maintenant il faut trouver le, le, le temple de la reine. Ah oh, bah, les gars, il est juste là, c'est pas super ça Littéralement même pas besoin de faire de cote de, de, de les gars il est juste là On rentre dans le truc et boum on prend le cristal On a maintenant le Ember cristal Deux petits trucs à savoir aussi c'est que juste ici en bas il y a un coffre que j'ai découvert Je sais pas s'il y en a d'autres dans le, tout le truc Ah s'il y en a un autre juste là Donc vous avez un petit coffre juste ici Et vous avez aussi un coffre je vais vous montrer vite fait C'est les deux seuls que je connais pour l'instant Si vous venez ici euh, tout en haut là boum Vous en avez un autre ici il doit sûrement en avoir d'autres dans le temple de la reine. Hein. Je suis pas euh, un pro mathématique ou quoi, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Voilà, on récupère tout le loot. On monte ici. Et euh, voilà. Euh, deux petits trucs à savoir aussi. Il faut que savoir que le temple euh, du king, il est jamais au même endroit. Si je ne me trompe pas, ces endroits-là, euh, pas ces endroits-là, mais le, ils sont jamais bien, bien loin. Genre, si vous, vous trouvez un des deux, vous allez trouver l'autre un peu plus un peu à côté, dans les environs 100, 200 blocs. Euh, C'est dans les entours, je dirais. Euh, personnellement, que je, à chaque fois, je les trouve aux entours assez proches. Donc voilà. Maintenant, on va passer au truc un peu plus complexe le Pressicor Core. Je crois que ça s'appelle. Allons-y. Ok les gars en fait on se retrouve pour le jade cristal maintenant donc c'est plutôt simple le jade cristal vous avez un métal détecteur qui vous est donné lorsque vous parlez à un de ces keepers là et avec votre métal détecteur vous devez découvrir des items qui sont euh, comme ceci donc je vais vous montrer j'en ai un staché donc l'émeraude euh, hammer comme vous voyez c'est un item spécial et en gros vous allez ensuite au truc d'émeraude donc on peut voir l'émeraude il est là on lui donne l'item qu'il a besoin et ça lui met un genre de rayon vers le cristal. Donc, il faut faire ça comme ça. Vous allez en bas ici. Et là, vous voyez en bas, 61 mètres, 63 mètres. Il faut juste découvrir les épées slash outils qu'on a besoin. Vous pouvez en avoir en double. Donc, gardez vos doubles. Je vous inquiète. Encourage à garder vos doubles, comme j'ai dit au début de la vidéo. Vous allez avoir besoin de faire les trésors et tout plusieurs fois. Donc c'est mieux de les garder. Et euh, comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine fois. Parfois, c'est mal, euh, c'est difficile à gérer. Ah, c'est bon. Comme là, on n'a rien eu de bon. On a eu que du rough rubis. Donc il faut continuer à le faire jusqu'à temps qu'on ait les trois items qui nous manquent. Je vais vous reprendre lorsque j'ai les trois items. Enfin, ça peut être très long. Hein, vraiment, euh, ça dépend vraiment de la façon que moi je les garde. Pas normalement, je les utilise tous, mais, mes trucs. Donc, il euh, faudrait peut-être qu'un jour, je décide d'en farmer plein. Comme ça, j'en ai en stock du Jasper. Mmh, dommage. C'est bon pour la force, pour faire des gemstones et tout, mais pas très bon pour nous en ce moment. Euh, 16, 15, c'est par là, ça veut dire. Voilà, on en a un autre là. Là, 103 mètres, il est tout là-bas. Donc, on va aller pour un dernier, les gars. Et je vais vous reprendre lorsque j'aurai les derniers euh, trucs en... Qu'il faut, quoi, pour euh, activer le cristal jade. Mais en gros, c'est plutôt simple. Vous voyez, vous balader comme ça jusqu'à temps que vous trouvez la position où ce que votre cristal, euh, votre coffre, il est. Voilà. Ok, mes chers amis. Après environ 20 minutes, je dirais, on a enfin tous les items qu'il nous faut. Donc, l'épée de la piste, c'est fait. Ensuite, le golden truc c'est fait. Et maintenant, le diamant. Et voilà. Le cristal de Jade apparaît. On clique droit dessus. Et on a maintenant notre quatrième cristal. Et en plus, on termine la quête. Et on gagne 400 d'OTM euh, truc. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, euh, oh, bah, j'ai un, un autre boss de Corléon à aller tuer. Donc je vais retourner euh, où j'étais. Pour aller euh, tuer le boss. Et puis... Donc c'était par ici, je crois. Ouais, voilà. Et il manque... Euh... Un cristal, et c'est le bleu, vu que je ne les ai pas fait en or pour vous. Euh, le bleu, c'est celui le prochain ou celui d'avant, mais pour moi, euh, je ne trouvais pas la cité, vu que le truc s'est refermé, comme vous avez sûrement pu le voir juste avant. Donc, euh, voilà. Euh, je vais retourner avec notre ami Robert, euh, le boss, là. C'était ici, je crois qu'on était. Euh, Est-ce que c'était ici Ouais, je crois que c'était par ici. Ah, oh, je sais plus. Il faut que je retrouve Corléon, les gars. Je reviens quand j'ai retrouvé Corléon, ou plutôt, je veux dire, quand j'ai trouvé le truc euh, bleu, le cristal bleu. Et pour le cristal bleu, c'est tout simplement le plus difficile selon moi à obtenir parce que euh, on doit euh, trouver en fait des pièces. Et les donner au professeur. Comme on peut voir, on va parler au truc. Il va nous dire comme quoi qu'il faut récupérer des pièces dans la précurseur sur les euh, golems chelous, les automatons, il s'appelle. Et il faut récupérer 6 pièces au total. Sauf que malheureusement, les 6 pièces ne dropent pas une après les autres. Ça peut dropper, tu peux dropper 10 fois la même pièce, comme tu peux dropper 50 fois la même pièce. Donc c'est vraiment le plus chiant de tous. Et d'ailleurs, c'était imméga compliqué de trouver la cité, les gars, parce qu'à chaque fois, les serveurs restartaient et tout. Et je l'ai enfin trouvé. Donc, euh, c'est pour ça que, comme vous voyez sur ce scoreboard ici, ça fait super longtemps, parce que c'était super long. J'ai pas... Euh, J'ai récolté quelques pièces sur, pendant mon aventure. Hein, trou en, en, oh, oh, oh, oh. J'ai trouvé quelques pièces. Donc, en les tuant comme ça, vous pouvez euh, obtenir des pièces. Et moi, je les ai mis ici. Donc, on a le cœur, on a la control switch, le électro-transmitter et le super-lit. Donc, il nous en manque deux. Et on a deux fois la control switch. Donc, voilà. On va aller déjà donner les pièces qu'on a. Euh, non, on va attendre qu'on ait les 6 au cas que le serveur restart, on perd nos pièces quand le serveur restart, donc on va attendre euh, d'avoir les 6 sur nous avant de les donner au monsieur. Donc, euh, les deux qui nous manquent, ça serait euh, quoi déjà Je sais pas, je sais plus exactement, mais je vais vous reprendre lorsque j'ai les deux pièces. On peut aussi les acheter à l'HDV, comme j'ai dit, mais c'est quoi, 200 000 l'unité les pièces Ça commence à faire cher au bout d'un moment, donc je vais les farmer, de toute façon j'ai une quête automane, auto... Automaton Slayer, donc euh, voilà, le temps que je fasse ça, on devrait récupérer quelques pièces. Je vous reprends lorsque j'ai toutes les pièces qu'il faut pour activer le dernier cristal et aller les poser. Ouais les gars, en fait j'ai acheté les items comme on peut voir, 145 000 pour le robot réflecteur et 200 000 pour le FT, j'ai acheté les moins chers. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne directement, j'ai la flemme de farmer encore pendant une heure tout ça. J'ai envie de vous montrer qu'est-ce que ça donne. On lui donne les 6 pièces. You've brought all the components. Et boum, on a accès à l'endroit. On prend un cristal. On a les 5 cristaux plutôt. Et voilà, on fait ça. Là maintenant, on a 4 tués des gobelins, des automatons. Et le tour sera joué. On sera prêt à aller poser tous les cristaux. Donc je vous reprends. Lorsqu'on est rendu là-bas, poser tous les cristaux, les gars. Ça ne devrait pas être très très compliqué. Nous sommes rendus au moment ultime, les amis, de placer tous les cristaux. Qu'on a obtenu. Donc le jaune, le topaz, la métisse maintenant. Ensuite on va placer le amber. Ensuite on va placer le bleu. Qui est le saphir. Et nous allons ensuite placer le vert. Qui est le jade. Il ne manque rien. C'est bon. Ils sont tous là. Et let's go récupérer nos loot les gars. Donc on a récupéré une divan, fragment, euh, des bombes, un jam red. Et voyons voir. On a récupéré... Ouh. On a récupéré un divan fragment. One of the Drake, Name of the Force Dwarf to find him. Ok, donc je sais pas à quoi ça sert. On a notre pickaxe. Ça, ça vaut un million, donc ça, c'est cool. On a un jade de Reforge qui vaut quand même cher, je crois. Ça vaut 8 millions, les gars, les jaded. Donc ça, jaded. Euh, non, c'est pas ça, c'est jade de je drôle, je drôle. L'OS 6, 7, 8 millions. Wow, nice. On va le mettre à 7 millions. Euh, on, a des, on a des trucs à récupérer. OK, parfait. Et donc, on va le mettre à 7 millions. Et ça, c'est vraiment sympatoche. Ensuite, on a la pioche qui est à 1.1. On va quand même regarder. Pico, ça s'appelle, je crois. Ouais, L'OS euh, ouais, on va mettre 980 000. On va mettre 954, tiens. Voilà, parfait. Ensuite, le divan fragment, ça vaut 250 000, ça vaut rien. Ça, ça vaut. Euh, le sludge, ça vaut cher, mais je les garde. Car on en aura sûrement besoin un jour. Ok, plutôt pas mal, les gars. On s'est bien euh, mis au niveau de pas mal de trucs. Donc, ça, c'est cool. Les yogis, on en a pas mal. On a eu d'autres bombes. Euh, un autre barrel. Euh, notre œuf est sur le bord des clores. Et puis voilà, putain, on s'est vraiment mis bien, les gars. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'on se mette aussi bien. Franchement, je suis content. Donc euh, voilà, lorsque vous recommencerez à faire ceci, vous pouvez aussi avoir l'œuf. Euh, préhistorique et comme vous pouvez voir moi j'en ai un qui va devenir légendaire qui donne le Armadé Lopette mais vous pouvez obtenir plein plein plein de récompenses et c'est vraiment chouette euh, les, nouvelles, les, nouvelles, les nouvelles mines je trouve ça plutôt intéressant toujours quelque chose à faire des petits puzzles comme le Jump euh, pour le Jade c'est plus de l'exploration euh, le, le Jungle le, le Jump comme j'ai dit le Gobelin c'est de l'exploration aussi et celui-là c'est du tuage des Slayers plus donc c'est vraiment intéressant personnellement j'aime bien le, qu ce qu'ils ont fait en espérant que ça continue de, de bien aller dans les mises à jour qui continuent et que ça continue à aller dans la bonne direction. Honnêtement, j'adore l'update. Et puis voilà. En espérant que la vidéo aujourd'hui vous a bien aidé à faire euh, tous les cristaux de toutes les mines. Et puis moi, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. N'oubliez pas de partager la vidéo avec un de vos amis. Et puis, laissez un commentaire. Je vous aime. C'était un Ciao, ciao